Beaucoup YouTube, c'est DJ. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le monteur de la chaîne de show. C'est moi qui m'occupe de monter les vidéos quotidiennement depuis euh, plus d'un an maintenant. Euh, je gère un petit peu vos commentaires aussi. Hein. Surtout toi Dylan qui pose plein de merde. Je, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil. Je remplace show actuellement, show qui est en train de faire du ski. Euh, je le remplace. Et pendant mon remplacement, bah, j'ai réussi à faire trois victoires d'affilée sur, euh, sur Warzone. Show m'a proposé bah, de les poster sur YouTube. Donc J'espère que vous allez vous régaler. C'est les trois games d'affilée. C'était DJ. Bisous. Et n'oublie pas de t'abonner hein. 3000 viewers, dit top 1 hein. avant Qu est-ce que je lui ai mis à lui Non Sérieux, c'était toi, Domingo Didou, didou, didou Il passé dans le... Allez, bon. Elle est lente, cette SMG-là. Le drone est à court de carburant. Il rentre sur un véhicule. Ah mais... Et je suis monté par là-bas, tu veux que je te montre en fait, Je suis monté là, il y a un petit chemin. Il revient le collègue Il va où C'est quoi son intérêt d'aller là-bas Non, pas, tu m'as sauvé. Je t'aime. Et je l'ai BD wow. Non, pas ça, pas ça, Zinedine. Je comprends pas comment ils jouent, les mecs. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu, je sais pas s'il m'a vu, lui, par contre. Bon. Ok alors je peux récupérer cette prime Et récupérer mes armes Oh non pas un avion Donc il y a un mec là dedans c'est cool Au moins il m'a donné l'info Oh merde J'ai failli me faire encore back par un enfoiré au snipe. Il y avait un autre mec au fond qui était, euh, qui était debout là comme un, Comme un piqué. Sont deux on est d'accord pas trop quoi faire Moi, je prends la hauteur là dans tous les cas ils vont devoir venir j'aimerais bien prendre une bonne pause sur eux il est mort il y a toujours le snipe derrière ok donc on a un mec là bas va devoir traverser, traverse mais j'ai pas la vue, ok il y a encore le sniper là-bas, j'ai pas la zone, j'ai passé complètement à gauche les gars, il reste trois mecs, le sniper, j'ai l'info sur les deux mecs, donc un mec centre de zone dans le bat et un mec à la maison là-bas, ok, je vais mettre le point ici, et un mec dans le bat au milieu, Les deux sont sur moi. Ok. Et là, tu vas devoir pêcher. Merde, j'ai sauté où C'est pas grave. semble bien avoir une tête le fait. On a 7 kills les gars alors que je vais aller dans un spawn complètement vertu euh, dans l'espace. Qu'est-ce qu'il fait lui Un pêcheur les gars Non pas comme ça Ouh. Il a le masque en or I've got the gold mask Oh shit man I've got the gold mask DJ t'as tué, t'as tué, eh. Aussi. Oh merde! Un skin de merde! Je le vois pas! En plus, il joue en fantôme! J'espère qu'avec la mise à jour de demain et avec Rampus qui est enlevé, ils ont corrigé ce skin de merde! Putain! j'aimerais bien me manger mais je... il est là sans forêt un mec en bord de zone. C'est lui qui est revenu, vous pensez du goulag ou pas Quoi ce bug C'était ouvert maintenant c'est plus vert. Wow. Oh. oh le cul que j'ai. Euh, Steam Glitch glitch les gars campus dans le gaz Ah mais campus il est dans le... Il est sur le radar ou un gars ou la gars ah ok ouais et on me demandait pourquoi je fais pas de tournoi ça paye pas gros Je vais pas jouer 10 heures par jour pour gagner 300 du au débo quand même pour un pain bagna. ah pour un pain bagna, ça discute chug une boule de neige, c'est barré qu'en plus Il fait, il est parti Il n'y a pas un bâtiment où je peux aller sur le toit Celui-là, je peux monter sur le toit Ok Ultra risqué Et si j'ai la pause Je suis bien, ok On est bien là les gars Logiquement, il va y avoir des mecs qui viennent de là-bas Okay. ok. Il y a un mec là-bas. On va faire sauter. 19 kills les gars j'ai la zone Je t'aime toi les gars Y'a déjà un mec qui est placé en zone si c'était le mec j'ai mis la frappe tout à l'heure non est là le mec a, avec la frappe. ok 1v1 on est contre le sniper les gars No, Un back to back les gars. Oh gros, tu joues à Call of Duty, tu joues pas la marelle. Espèce de pantaloon. Un back to back de la part du monteur, du youtubeur, des monteurs, de monteur, de monteur, des youtubeurs. Une photo, gros. Une petite photo de son cul. Est-ce que vous avez vu le petit bruit de la fenêtre juste avant de rentrer pour qu'il tourne la caméra? le klaxon mmh. on oh. va bah, 7 kills les gars c'est une game qui commence bien Ok, il n'y avait pas une sacoche lui Il n'y en a aucun qui a une sacoche, on a 9 kills les gars. C'est vrai que j'ai pas mis de pokéball encore. Et le ma cible se rapproche dangereusement de moi. J'ai besoin de reconnaissance ici. Le drone commence survol. Au hasard okay. Ne jamais me tirer dessus si c'est pas pour me tuer Mais la Bren là comment je l'ai montée elle est bien Je sais même pas si je vais faire des changements il me tire dessus le snipe Il me tire pas dessus en fait le snipe Oh là, là. Il y a un meilleur viseur, bah j'aime je, je, beaucoup ce viseur, je, je pense que j'ai pas besoin de changer. Non je joue jamais Matt, je joue que quand je remplace Show ou quand il me propose des soirées. Et que je suis là. Je crois qu'il est juste en dessous mais je sais pas si c'est moi qui a fait un bruit puissant. Je suis un monstre les gars, je suis un monstre Merde j'ai pas de flash Ok les gars 16 kills 14 remain. Ok 3 mecs là bas Un mec ici Un, me un mec en avion 3 mecs de ici 2 de mecs, de mecs de maintenant de Donc de là de Il de reste que 3 joueurs dans le nord Et tout le reste dans le sud Donc la rota il faut la faire du, du haut vers le bas Ça on esquive la plupart des joueurs Donc on a un fantôme au dessus de nous les gars Je sais pas où il est exactement savez quoi je vais refaire un triple drone Au moins j'ai l'info J'avais besoin de l'info sur le mec C'est vrai qu'une boîte de munitions ça aurait été intelligent Mais j'ai besoin de l'info sur le mec qui est à côté de moi Il me snipe en plus Il me snipe mais il a pas la zone Du coup je vais euh, le brain Il va être obligé de rota vers moi Oula. à prendre la pause ici et il meurt. À moins qu'il me, un... qu me mette un flic de l'espace. Ok. Donc je vous rappelle, la plupart des joueurs étaient dans le sud. Donc là, si je fais une rota dans ce sens, logiquement, il n'y aura qu'un mec sur ma droite. Et tout le reste de la map est en face de moi. On récupère livraison express afin de recharger. Comme ça, ma, ma boîte de mine que j'ai ratée. Et j'ai la zone. J'ai la zone, donc du coup ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre la hauteur. Et logiquement, chat, j'ai win la game. Il reste normalement deux mecs et les deux mecs seront en face de moi. Là il faut que je fasse juste sur ma gaffe sur ma droite. Ma droite est clear. Ma gauche est clear. Je pense qu'il y en a un sur le pic en face, là-bas. Et un dans la baraque là-bas. Et le troisième, je sais pas du tout où il est. Je crois que j'ai vu un mec. Ouais. Ok, on va pas prendre le risque. Il a tiré, il va se faire spot. Ultra vigneron avec les 30 subgifts. C'est pour toi Vignon, allez pour toi cette ligne. Ok, un mec sur ma droite, un mec sur ma gauche Ok un v 1 Et on, est, on, on, on voit où il est le dernier On va lui mettre une petite frappe pour le faire Et c'est un back to back to back les gars 13 kills, 22 kills, 20 kills Back to back to back.